Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous offre encore une fois un extrait d'une formation. Donc c'est un extrait de la formation de Nail Art. Donc c'est une formation très très très complète avec une centaine de Nail Art différents. Donc vous allez vraiment devenir une pro du Nail Art si vous choisissez d'intégrer cette formation. Alors cette formation est accessible seule ou alors aussi sous forme de pack avec la formation de base ou la formation... Euh, aux formes artistiques, vous allez d'ailleurs pouvoir faire un, un pack, prendre un pack avec les trois formations, et là c'est super intéressant niveau tarif. Donc c'est vraiment voilà. Et en plus, on peut le lisser sur plusieurs mois puisque toutes les formations sont réglables en 12 fois. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un effet marbré avec donc du doré. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire cela sur vos ongles. Et euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode, qui est très demandé par les clientes. Donc si vous aimez vraiment cet effet-là, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Euh, je vous explique aussi, donc euh, à la fin vous verrez... Euh voilà, les, le, le travail de mes élèves. J'aime bien, après chaque vidéo, euh, vous montrer les photos de, des réalisations de mes élèves. Euh, alors, c'est toujours un peu les mêmes photos parce que sinon, je dois tout refaire à chaque fois. C'est un petit peu long et fastidieux. Par contre, toutes les photos euh, donc de mes élèves... Alors, bien sûr, je ne peux pas toutes les mettre, mais de nombreuses photos de, des réalisations de mes élèves sur le groupe sont présentes sur ma chaîne Instagram. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône Instagram euh, qui se trouve euh, peut-être là en haut, il me semble. Euh, donc, regardez, à droite, ou à gauche, il y a un petit icône Instagram. Vous cliquez dessus. Vous vous abonnez et puis comme ça vous voyez au fur et à mesure toutes les réalisations de mes élèves. J'aime beaucoup les mettre en avant parce que je trouve qu'elles font un travail extraordinaire. En un an, euh, certaines ont, ont eu une progression que j'ai eue moi-même en dix ans. Donc je trouve ça juste incroyable. Je suis extrêmement fière de... J'ai envie de dire mes bébés parce que voilà, c'est. on m'appelle souvent la maman sur le groupe. Et c'est un petit peu comme, euh, comme mes enfants. j'ai... J'ai un petit cil dans l'œil. Voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur de les mettre en avant puisque puisqu'elles réussissent vraiment très très bien. Je suis très très fière d'elles. Euh, N'oubliez pas de vous abonner donc euh, à la chaîne également si c'est pas encore fait. Et puis euh, de partager cette vidéo ou d'autres vidéos si, euh, voilà, si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Si vous trouvez que mes vidéos sont de bonne qualité, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'elles soient de mieux en mieux, donc j'essaye de m'améliorer à chaque fois, de, de progresser un petit peu pour toujours aller plus loin, pour vous apporter toujours un meilleur contenu, euh, mais n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous voulez voir, donc je les ferai avec très très grand plaisir, n'hésitez pas aussi à voir mes vidéos où je parle de succès, de confiance en soi, tout ça, puisque pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans, euh, dans la réussite. Voilà, euh, si vous voulez accéder à une de mes formations gratuites, n'hésitez pas, donc c'est juste sous euh, sous cette vidéo, je suis un petit peu fatiguée, il est à peu près 11h, donc il n'y a pas, pas d'horaire, j'aime vous faire des vidéos, j'en ai déjà fait... 9 aujourd'hui donc euh, voilà je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu les yeux qui coulent je me suis vite fait remaquiller euh, mais vraiment ça se voit que, que je suis fatiguée là je vais bientôt aller me coucher mais je vais euh, donc vous laisser tout de suite avec cette vidéo euh, dites moi en commentaire si elle vous a été utile dites moi en commentaire également si vous avez envie d'en apprendre plus sur le nail art ou sur, euh, sur les bases, finalement, si vous avez envie de vous lancer dans ce métier ou si vous avez envie de vous perfectionner dans ce métier. Et donc, euh, si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds avec très, très grand plaisir. Mais d'abord, cliquez donc euh, juste en dessous de cette vidéo, donc dans la barre d'infos sur informations, sur les formations, pour que vous puissiez euh, donc accéder à toutes les infos. J'ai mon chat qui est à côté de moi. Je vous le montre. Hop là Voilà, smoothie elle est tout le temps à côté de moi quand je fais les vidéos, des fois elle me saute sur la table donc je suis obligée de recommencer mes vidéos là elle veut pas montrer ses beaux yeux bleus, en même temps j'ai une grande lumière devant moi tu dis bonjour elle est un petit peu timide, elle fait pas des vidéos très souvent et là j'ai Naya à côté de moi qui vient aussi et voilà, sa petite fille Naya, comme ça vous aurez vu Ma petite famille, alors j'ai encore une petite fille de 4 ans et puis deux petits chihuahuas, on est une grande famille. Voilà, ça vous aurez vu les coulisses aussi un tout petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé donc ce début de vidéo et je vous laisse tout de suite avec donc la vidéo sur bien sûr le marbré effet doré. Mais bien sûr vous pouvez rajouter de l'argenté à la place du doré si vous préférez. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un effet marbre voilà avec un petit peu de doré, vraiment un effet euh, je trouve très sympa donc je vais vous montrer comment faire ça sur mon pouce alors au préalable bien sûr j'ai fait une forme en amande moderne donc c'est une forme artistique et maintenant donc par dessus je vais appliquer mon semi-permanent blanc donc, si vous voulez réaliser ce type de forme artistique, j'ai fait une formation spécifique euh, forme artistique où vous pourrez apprendre vraiment tout ce qu'il existe en différentes formes. Donc, euh, voilà, quand vous voyez les amandes russes, les amandes gothiques, les stilettos, euh, les styles Age, ça c'est moins répandu, les marélines, des choses plus simples, ballerines. Euh, les ballerines pinchées aussi, enfin voilà, plein de plein, plein de formes différentes, et bien tout cela, on l'aborde dans la formation de forme artistique. Donc voilà, là, j'avance très très prudemment vers ma cuticule. Alors là, la première couche n'est jamais 100% opaque, c'est pour ça que je vais en rajouter une seconde tout à l'heure. Donc là, je m'approche assez près, mais on va dire que si euh, voilà, que si je m'approche pas plus, c'est pas plus grave puisqu'il y aura forcément une deuxième couche après. Voilà, toujours bien faire les angles. Et c'est parti pour catalyser pendant environ une minute. Voilà, mon ongle a catalysé, je vais à présent appliquer une seconde couche. Donc là, normalement, ça va un petit peu plus vite que la première. Le but c'est vraiment que ce soit bien opaque. Si encore une fois ce n'est pas bien opaque, euh, ça peut venir de deux choses. Soit que votre produit est mal mélangé, donc là il faudra bien bien le secouer. Ou alors c'est que vous ne mettez pas assez de produit. Et dans ce cas là, soit il faudra en rajouter, soit si vous avez peur que ça coule ou quoi que ce soit, vous pourrez mettre une troisième couche. J'avance toujours prudemment vers la cuticule. Donc là je travaille de ma mauvaise main. J'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. J'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Là en l'occurrence, je suis allée un tout petit peu trop loin. Ça arrive. Simplement, je vais venir retirer très délicatement mon semi-permanent. J'essaie vraiment d'en conserver un maximum, donc je passe vraiment au ras de la cuticule pour vraiment, vraiment enlever juste ce qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. C'est quand on veut faire trop bien. Nous, on fait des petites bêtises. Je vais en remettre un tout petit peu. Et voilà, on va à nouveau le laisser catalyser pendant une minute. Voilà, l'ongle a catalysé, je vais maintenant appliquer directement la finition, le, le base et finition. Alors là, vous vous dites peut-être, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait Nathalie euh, Pourquoi est-ce qu'elle applique la finition tout de suite Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Je l'applique comme si j'appliquais une finition finalement sur ma couleur. Alors, on met pas trop de matière, hein. on essaye vraiment d'enlever un maximum. On enlève vraiment tout le surplus, pourquoi Parce que je ne veux vraiment pas que ma finition coule entre temps. Puisque là, on va faire une petite étape avant de catalyser. Même deux petites étapes, donc faites attention que, la... que ce soit bien fait. Ouais, éventuellement passer aussi sur les contours après moi j'aime bien euh, relimer sur les contours donc euh, voilà, je le borde pas toujours très très bien maintenant je vais prendre un pinceau fin de nail art plutôt long le vernis semi-permanent noir et nails et je vais venir récupérer un petit peu de semi-permanent sur mon pinceau, vous voyez, il y en a vraiment très très peu, et ensuite donc je vais venir faire les formes donc de, de mon marbre. Donc j'appuie plus ou moins, voilà. vous voyez ce que j'ai fait, j'ai plus ou moins appuyé, plus ou moins tourné euh, le pinceau. Et ensuite je repars plus ou moins du centre, comme si finalement on allait faire, euh, euh, comme si le marbre repartait de la partie la, la plus sombre. Donc, essayez de trouver un endroit vers le centre qui est un petit peu plus sombre, et on repart de là, Faire encore une fois une autre forme. Il enfin, faut vraiment que ce soit pas précis du tout. Si votre forme est précise, ce sera vraiment pas joli. Et ensuite, ce sera à vous donc de voir vers où vous voulez faire partir si vous voulez en avoir plus ou moins je vais en remettre un tout petit peu voilà à ce stade c'est déjà pas mal mais c'est pas encore parfait donc ce que je vais faire c'est que je vais légèrement finalement venir euh, donc grossir certains endroits, venir le rendre un petit peu plus flou, un petit peu moins net. Donc partout, ça me semble un petit peu trop trop net. Voilà, je viens le, le bouger un petit peu. Viens le retravailler. Voilà. Et quand ça me semble pas trop mal, je vais venir prendre mes pigments dorés que vous retrouverez également sur le site donc je vais bien nettoyer mon pinceau et je vais venir juste récupérer quelques pigments avec la pointe du pinceau il n'y a même pas besoin de prendre de gel parce qu'ils bah, tiennent très très bien et on va venir en mettre juste à certains endroits pas de manière trop précise c'est d'en prendre vraiment des pas trop grands et placez-les plutôt sur les zones qui sont un petit peu noires un petit peu plus grandes voilà, vous pouvez faire un petit peu le long voilà, le, le long de, de notre trace et hop j'aime bien en remettre un petit peu au milieu Alors j'aime pas quand c'est trop droit, donc du coup je le bouge un peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... Euh, qui finit un petit peu plus joliment. Je vais rajouter juste un petit peu de noir, juste là. Là vous voyez que c'est vraiment très très foncé, du coup je vais vraiment bien repasser dessus. N'hésitez pas à travailler jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité. Là, je ne veux vraiment pas que ce soit net. Donc Je le travaille bien pour avoir vraiment un effet pas trop net. Et là, quand ça vous plaît relativement bien. On va peut-être venir comparer justement avec l'autre côté pour voir euh, si on a euh, quelque chose qui nous convient. Alors là, il y a carrément des... voilà, il y en a qui se sont rajoutés un peu par-dessus. Il faudrait que je le nettoie après. Alors là, il est arrivé ce que je redoutais, c'est que ça a coulé un petit peu dans la cuticule, enfin sur le côté. C'est que malgré mes précautions, il y en avait quand même un tout petit peu trop. Donc j'enlève vraiment vraiment bien... Le plus possible, on n'arrive pas toujours à tout enlever, donc il faudra vraiment repasser après un coup avec la lime sur les côtés. Surtout ce qui est important c'est dans la cuticule qu'il y en ait le moins possible, vraiment pas qu'il y ait de décollement après. On passe bien bien bien dans la cuticule sur les côtés pour enlever vraiment un maximum et très rapidement on va venir le catalyser. L'ongle voilà, a catalysé pendant deux minutes. On peut à présent enlever le film de dispersion. Et comme je vous l'avais dit, on va repasser un coup sur les contours. Pour bien refaire la forme. Bah, si vous avez tendance à avoir des décollements, évitez quand même. Moi, j'ai jamais de décollement sur moi ou très rarement. Donc je peux me permettre finalement de relimer ensuite. Ma forme pour qu'elle soit vraiment nickel. Voilà, on va en profiter aussi pour décoller le gel de la peau. Voir bien finalement le limer à ce moment là. Faites très très attention de ne pas limer l'ongle. Euh, le, le vernis semi-permanent blanc qu'on vient de mettre, ce serait quand même dommage. Donc Très très délicatement, vous passez sur le contour. Alors sur vous-même, vous pouvez y aller, n'ayez hein. pas peur de bien limer, de bien limer fort. Sur cliente, par contre, allez-y plus doucement. Il faudra vraiment lui demander si ça va, si ça lui fait pas mal quand vous l'y mettez. Parce que c'est quand même des endroits délicats. Et voilà donc le résultat final. Vous voyez que tout tient, même quand je passe le cleaner par-dessus. Voilà l'effet, donc, marbré. Que finalement, j'aime beaucoup. J'avais essayé un effet marbré sans le, sans le doré. Et euh, franchement, ça faisait moins joli. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu sur la surface. Euh, c'est simplement qu'en manipulant en fait le, les petits pigments, faire très attention, même si votre gel euh, est catalysé, est dégraissé et tout, ça peut retomber dedans. Moi, euh, voilà, c'est une catastrophe. J'en ai sur tous les ongles. Donc faites bien, bien attention de... Euh, de ne pas, de, de pas les prendre trop sur les ongles. Moi, j'en j'ai ai fait tomber mon pot hier par terre. J'ai du tout ramasser à la main. Et c'est pour ça que j'en ai finalement un petit peu partout qui reste dedans. Euh, c'est une catastrophe. Mais bon, je pense que à force de prendre des douches et de se laver les mains, ça partira. Enfin, j'espère. Parce que là, euh, honnêtement, j'ai beau gratter, euh, ça a du mal à partir. Bon, petit à petit, ça commence à partir. Mais faut que j'évite d'en reprendre en, en main. Mais voilà le résultat. Donc J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.